It is. <laughs> Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. j'espère que vous allez bien Je vais vous apprendre quelques tricks que vous devez absolument savoir pour avoir la classe sur un VTT C'est parti, on attaque le premier, let's go Avant d'attaquer, merci à tous, vous avez voté à 70% pour que je fabrique ce maillot là Donc merci, on va lancer la production, je vous tiendrai au courant des délais, de quand il va sortir tout ça En tout cas, ça sera ce maillot là, le Galaxy Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez-vous Moi je le trouve bien stylé, vous avez fait le bon choix Bon, avant d'attaquer les tutos, il faut d'abord savoir monter avec classe sur son vélo Deux techniques pour monter sur son vélo la première, hop, juste je mets le pied sur la pédale, je pousse fort, hop, et là je monte. Ouh Deuxième technique avec un petit peu plus de style, je vais arriver avec de l'élan. Maintenant je vais sauter, ramener le vélo comme ça, et je repars. Oh ah putain, là... Yes Maintenant on est sur le vélo, on va attaquer les vraies techniques pour avoir le style sur son vélo La première technique c'est celle là, on va se mettre à l'envers On va appeler la technique du clown On pédale à l'envers comme ça sur le guidon Bon la technique vous l'avez compris elle est très simple Je vais mettre mes fesses sur le guidon Je monte sur mon guidon, le départ c'est plus simple de le faire avec la pédale un petit peu haute Comme ça je vais mettre mon poids dessus et ça va me lancer L'idée c'est de regarder bien loin comme ça on garde l'équilibre J'ai les mains sur le frein et là c'est parti et là après, pareil on peut tourner oh, Option un petit peu plus compliqué On peut commencer à lâcher une main ça me fout la gerbe Ouais grave Et le stopper oh Allez ah, la nouvelle technique ça va s'appeler le jump run Je vais pédaler Je vais lâcher mon vélo Il va continuer à rouler Moi je vais essayer de courir après et de remonter dessus En action ça donne ça oh Yeah, à vous d'essayer Avant de passer à la suivante, je vous lance le défi de faire cette même technique En rajoutant un petit peu de gymnastique J'ai vu pas mal de vidéos où des gars faisaient salto arrière Ça me semble un peu compliqué, moi je vais vous faire ma plus belle roue Et essayer de récupérer le vélo Si vous y arrivez, vous m'identifiez sur Instagram, je les repartagerai Ça sera le défi Jump Bike Challenge, ok Allez, moi j'essaye ma roue, on voit ce que ça donne <rires> <rire> Merde <rire> Ça va trop vite, c'est impossible C'est chaud Les gars, je veux voir vos stories, hein Oh, basque oh, Putain, c'est chaud En vrai, en plus, l'herbe elle est trempée, j'ai peur de faire un vieux slide. C'est chaud, c'est chaud. Plus dur, vas-y. J'essaie j'essaye une fois le backflip comme j'ai vu dans les vidéos Je crois que je vais me mettre un vieux plat mais c'est pas grave On essaye, je vais me faire mal ah, oh. oh ma gueule un plante, j'ai fait J'ai planté le casque dans l'herbe Ah c'est chaud ça glisse J'y arriverai pas Est-ce qu'il y en a parmi vous qui arrive ce truc Là il faut des gymnastes En vrai avec un vrai backflip là, j'aurais peut-être pu le rattraper Si j'ai pas fait un truc nul Encore un essai ah merde Oh putain Ça glisse trop oh, putain. Oh. Ay -y -y. Ah putain Aïe aïe aïe Aïe aïe est c'est pas la bonne Ça va toi Merde Y'a plus de persévérance y'a plus rien Allez c'est bon j'ai rincé le sol Je suis pas gymnaste, c'est peut-être pour ça en fait j'y pas Bon bah je vous l'ai dit, <rire> mettez un story Instagram Je vous défie de faire cette figure et d'autres Vous lancez votre vélo, faites des figures et vous me l'envoyez sur Instagram Ça mouille l'herbe, c'est un objectif les gars Je vais m'entraîner Allez on passe à la technique suivante, ça s'appelle le sandal skating Vous allez voir, l'herbe est bien mouillée, ça va être le top, je vous montre ça Là j'arrive avec de l'élan, je saute du vélo pareil Sauf que je reste les mains accrochées Je vais glisser comme ça le plus longtemps possible Et je dois remonter sur le vélo Allez, sandal skating Ouh Allez ah, plus dur. On va essayer maintenant wheeling crank flip. C'est-à-dire je vais être en wheeling. Le but c'est de faire un tour de pédale et de réceptionner. C'est le wheeling crank flip. Yes. Quand vous êtes en wheeling, c'est de monter un petit peu plus votre pédale, comme ça vous pouvez gratter et faire tourner. C'est ça encore la technique. Hop, vous êtes là, pédale haute, vous grattez, hop, vous faites un tour. Et le but c'est bien sûr de continuer en wheeling après. Alors la technique suivante ça va être le nose manual, c'est-à-dire on va freiner le plus longtemps possible. Ici on a deux options. La première c'est la planche sur le côté qui devrait être assez simple. Contrôlez votre balancier, votre freinage de l'avant. Et la deuxième option ça va être de descendre tout sur la roue avant les escaliers, c'est-à-dire un par un, tac, tac, tac, tac. Ok, parti Oh yeah Avant de faire les escaliers on va faire une petite variante Je vais essayer de faire le même stoppie Seulement je vais lâcher les deux pieds en même temps Donc je vais avoir les fesses sur la selle Et là hop je lâche les deux pieds et j'essaye d'aller jusqu'en bas Oh yeah Allez on passe sur les escaliers Ça ça va être vraiment compliqué parce qu'il va falloir doser vraiment le freinage Ça va être un contrôle du frein, du balancier, du corps faut pas passer par l'avant, ça va être chaud C'est parti Ah Olé. Bon bah voilà Ça me donne une idée pour la technique suivante Ça va s'appeler le nose to gars. On va faire ça sur les pierres juste à côté vous allez voir On a trouvé cette petite pierre sympa L'idée donc c'est de faire un stoppie sur la pierre ici Basculer au maximum le corps vers l'avant Là je lâche le frein et je dois sauter Directement dans la descente J'ai une petite variante pour vous, ça va s'appeler le touch to jump C'est à dire qu'on va pas freiner, on va faire un petit bunny up Toucher l'avant et sauter dans la descente Avant de le faire, je vous donne juste un petit tuto pour apprendre sur le plat déjà Vous prenez de l'élan, vous allez sauter sur l'arbre avant et hop, sauter derrière, regardez J'arrive avec un peu d'élan, je saute et je pousse Je saute et je pousse Maintenant sur la pierre, ça donne ça Pendant qu'on est sur les stoppies, on va essayer un truc qui est très trialisant ça va être de sauter sur la roue avant, c'est à dire que vous allez arriver en stoppie et de là il va falloir se servir de la suspension si vous n'avez pas de suspension c'est encore mieux Essayez de faire le maximum de bon sur la roue avant Essayez ça chez vous, marquez dans les commentaires combien vous avez réussi à en faire Ok. On va se faire le même stoppie et on va prendre à reculer et à repartir dans le sens Alors j'arrive avec mon stoppie, de là il va falloir accompagner les pédales Regardez bien loin et là vous allez tourner le, le guidon une manière très stylée de repartir dans l'autre sens J'arrive sur mon stoppie J'accompagne les pédales Je tourne le guidon Ouh, et je repars. Bon, J'espère que ces petits tutos vous plaisent les gars Si c'est le cas vous me le marquez dans les commentaires Et vous lâchez le gros pouce bleu Sachez qu'il y a des stages qui sont organisés par mon équipe Le bomber show je serai là avec des gars de mon équipe Pour vous encadrer les bases du VTT trial Du VTT d'une manière générale On enchaîne maintenant avec deux nouveaux tutos Comment descendre avec classe de son VTT Et la première technique s'appelle le saut de mouton Olé. Si vous voulez terminer avec classe, on va tenter le front flip par-dessus le guidon. La meilleure technique, c'est maintenant, c'est parti. Oh, Allez, à lundi prochain, ciao les gars. Ça m'a tassé un peu quand même. Ça fait mal hein. ok les gars maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu et ma nouvelle boutique en ligne est disponible c'est sur orignan.fr à la semaine prochaine ciao